10 questions avant l'achat d'un chiot L'achat d'un chiot, tout comme l'adoption d'un bulldog français déjà adulte, doit être mûrement réfléchi et ne doit pas être un acte impulsif. En effet, beaucoup trop de personnes achètent leur chiot par caprice et ne sont pas capables de l'assumer. Du coup, cela entraîne beaucoup d'abandon. Voici donc les 10 questions à se poser avant l'achat d'un chiot. Avez-vous les moyens de subvenir à ses besoins Pouvez-vous intégrer à votre budget les dépenses de nourriture et de santé nécessaires à son développement Il ne suffit pas de lui donner vos restes et d'attendre que ça passe lorsqu'il est malade. Avez-vous du temps à lui consacrer Pour le sortir, jouer avec lui et le câliner. Un bulldog français n'est pas un meuble destiné à répondre à vos besoins, mais bien un être vivant qui a besoin d'autant d'affection que vous espérez qu'il vous rende. Avez-vous de l'espace pour l'accueillir la un bulldog français a autant besoin de son espace vital que vous. Il a besoin d'un coin au calme où il peut se reposer sans être dérangé par vos passages incessants. L'arrivée du bulldog français dans votre foyer est un grand changement pour vous, mais un énorme changement pour lui. Arraché à sa famille et au seul univers qu'il aura connu durant les premiers moments de sa vie, il lui faudra un certain temps avant de s'adapter et aura besoin de toute votre attention. De plus, Pensez qu'étant donné qu'il est en pleine croissance, il doit encore grandir et peut avoir des problèmes de santé, sans que cela remette en cause le traitement de l'éleveur. Il est donc nécessaire de bien surveiller sa croissance. Le bulldog français n'arrivera pas chez vous avec ses petits bagages et toute l'éducation du parfait chien d'intérieur. Vous devrez donc prendre le temps de l'éducation, patiemment, afin de lui apprendre les différences entre ses jouets et vos affaires, l'intérieur et l'extérieur, etc., si vous avez déjà d'autres animaux à la maison comme d'autres chiens ou chats, il est important de s'assurer avant l'achat que la cohabitation est possible, notamment si vous avez déjà un mal à caractère dominant. Prenez conseil auprès de l'éleveur, qui saura vous conseiller selon votre cas. Pensez également, si vous avez un conjoint ou une conjointe, d'en parler avec lui et de vous assurer de son accord. Un bulldog français ressentira s'il n'est pas désiré par votre partenaire. L'enfant et le chien, une responsabilité parentale. Prenez bien conscience qu'un chiot n'est pas un jouet. Il ne coule pas de source, qu'il doit bien s'entendre avec les enfants, surtout s'il est lui-même très jeune, un caractère craintif, ou si votre enfant n'a pas été sensibilisé au respect de l'animal. Un enfant bouge, saute, crie, c'est normal. Cependant, c'est ainsi qu'il peut bousculer l'animal et le stresser. Celui-ci, selon son caractère, réagira différemment. Il peut ne rien dire, chercher à s'isoler, prenez ou en cas extrême, s'il se sent bousculé jusque dans son espace vital, mordre. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est méchant. Un chien adulte éduque ses chiots de cette façon lorsqu'ils sont trop agités. Votre enfant, pour un chien adulte, n'est pas différent d'un chiot. L'enfant ne doit pas le déranger lorsqu'il mange ou est dans son espace vital. Si le chien s'y réfugie c'est qu'il souhaite être tranquille, respectez-le et apprenez à l'enfant à le respecter. Bien sûr, avec tout ce que nous venons de dire, vous aurez compris que l'achat d'un bulldog français doit se mûrir. Il faut donc éviter l'achat impulsif et encore plus l'achat cadeau d'anniversaire, surtout si le destinataire n'est pas du tout préparé à accueillir ce nouvel animal de compagnie. Avoir conscience des attraits physiques et psychologiques du bulldog français est indispensable avant tout achat. Il serait dommage de vous rendre compte après coup que le caractère de ces chiens ne vous convient pas. Testez le futur chiot afin d'identifier son caractère potentiel et l'évolution qu'il est susceptible d'avoir grâce au test de Campbell par exemple. Ce test est à titre indicatif et ne tient pas compte d'une multitude de paramètres qui influeront sur le comportement futur du chien.